La musique botanique du jardinier sonore comment c'est fait À l'aide d'un boîtier et des capteurs on capte les signaux électriques produits par les plantes. Ici, pour écrire cette partition les capteurs sont des pinces qui sont reliées au jasmin de nuit. Les signaux électriques captés sont ensuite enregistrés en notes MIDI dans un logiciel. Les notes apparaissent. Les notes MIDI peuvent ensuite être utilisées pour contrôler, des synthétiseurs et des effets sonores pour la composition musicale. Ici on utilise 8 pistes. On utilise des logiciels pour la composition musicale. On cherche. On compose. On utilise des logiciels pour améliorer la qualité des sons. Écoutons le jasmin de nuit.